Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un peu du monde de l'entreprise en temps de pandémie. Euh, alors, une journée de travail moyenne dans le tertiaire, comment ça se passe eh bien, Le matin, on a le réveil qui sonne, On va péniblement sortir du lit. Okay. On va prendre les transports pour aller au boulot. Comme d'hab', on est à la bourre. Quand on arrive au boulot, on a déjà les collègues qui sont là en train de, de se serrer la main, de, de se dire bonjour et de se transmettre les microbes. Nous, toujours la tête dans le cul, on va essayer d'émerger. Donc on va prendre un premier café, on va prendre un deuxième café. Et euh, tant bien que mal, au bout d'un moment, en fait, on sera prêt à produire. Hop. Alors ça pique un peu, mais on arrive à produire quelque chose. Voilà. Ça, et... Euh, pardon, excusez-moi. Et donc le soir... On regagne sa maison, on est complètement éclaté, on n'a plus le courage de rien et on va directement, on va directement au lit. Voilà, ça c'est la journée moyenne en entreprise actuellement. Et euh, il se trouve qu'on a inventé un truc, un truc formidable, mais un truc que les managers ne veulent pas mettre en place de manière généralisée. Et ça s'appelle le télétravail. Alors le télétravail, comment est-ce que ça se passe ben en fait le matin c'est pareil, on a le réveil qui sonne, mais on va pouvoir prendre son temps pour sortir du lit tranquillement on va boire son café chez soi on va attendre d'émerger euh, enfin, vraiment tranquille on prend son temps pendant ce temps là il y a tous les collègues euh, dont le, les, les managers n'ont pas voulu qu'ils fassent du télétravail ben, ils sont en train de comme d'hab de s'échanger leurs microbes autour de la machine à café voilà et puis, euh, et puis nous en fait au bout d'un moment euh, on est toujours chez nous on est tranquille et on va d'un coup être prêt à produire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va se mettre à produire. Voilà. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Je ne sais pas pourquoi les managers ne veulent pas mettre ça en place, mais euh, ça me paraît juste évident que c'est une solution simple pour euh, ralentir la progression de l'épidémie. quoi. puis alors, il ouais, y a l'argument classique qui est de dire « Oui, mais les gens sont chez eux, alors bon, ils produisent moins que machin, tout ça, bidule. » Mais non, en fait, on produit exactement la même chose. Exactement pareil, toujours. Je, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas.